Frenchman en fait est une marque de prêt-à-porter qui est dédié en fait à toute la communauté des sports de roue, fait un peu de sport extrême. Donc toute la communauté en fait, motocross, BMX, VTT et tous les sports inhérents à ces activités-là. On essaye de les tourner de manière les plus esthétiques possible et on imprime toutes nos belles expressions sur des jolis t-shirts en coton bio et des sweatshirts et toute une collection de produits qui se développe à l'heure actuelle. Donc c'est un métier avec lequel je m'étais très bien familiarisé sur toute la partie CRM, tout ce qui va être développement en fait de l'activité sur la prospection, sur la transformation, et à côté de ça, sur tout l'outil de facturation. J'ai d'abord choisi celle-ci pour cette raison-là, c'était de se dire un outil existant qui fonctionne très bien, qui est fiable, qui est disponible peu coûteux et sur lequel on est une équipe à disposition toute l'année. Alors celle-ci en fait nous sert à deux choses, traiter tout euh, l'aspect euh, administratif de notre activité qui va concerner donc, les factures, nous, on a 90% de notre activité, c'est B2C, c'est-à-dire qu'on vend sur un, sur un e-shop euh, à des privés. Donc là, on va, ça va nous permettre d'éditer tous les documents, bons de commande et facturation pour nos clients. L'aspect numéro 2, où là, on mise euh, beaucoup plus en termes de retour sur investissement, c'est tout l'aspect développement du réseau de distribution, où là, en fait, on rentre dans une mission de développement commercial et on va en fait lister un pipe de prospection qu'on va derrière euh, solliciter et on va surveiller l'avancée en fait, de la sur tout ce parc de distributeurs qu'on souhaite acquérir demain. Alors le pipe de celle-ci il a quelque chose de très sympa, c'est qu'en fait on peut l'adapter à son activité. Donc en fait nous on a créé un pipe qui définit toutes les différentes étapes depuis la prise de contact jusqu'à la signature d'un distributeur. L'idée c'est d'avoir en permanence une visibilité mais réelle, c'est à dire qu'en fait on a un récapitulatif visuel de tout ce qu'on a en cours, c'est à dire à l'étape de contact, à l'étape de distributeurs potentiellement chauds, de distributeurs perdus ou de distributeurs en cours de signature, et ensuite de distributeurs signés. Ça nous permet simplement de se dire euh, sur quoi on doit aller appuyer en fait en fonction de la période où on est dans un mois. C'est-à-dire que si on a besoin d'aller signer euh, euh, tel ou tel client à telle période, euh, bah, ça nous permet de nous faire des rappels à chaque fois qu'on a une, une étape clé en fait dans ce pipe. Nous, on va générer en fait des tâches en rappel. Et en fait, ces tâches en rappel elles nous sont rappelées par mail. Donc tous les matins, on ne peut pas se louper, on est sûr d'avoir le rappel et de ne pas, de pas zapper tout simplement la tâche et de ne pas l'effectuer. c'est vrai que celle-ci, euh, la facilité de cet outil, c'est de se dire avec le FAQ, avec les tutos, très rapidement, on peut se familiariser avec et on comprend assez aisément comment il fonctionne. C'est un outil assez intuitif et en plus assez ergonomique. Alors comme toute personne qui fait du commerce, je rencontre beaucoup de gens et c'est pas toujours facile de se rappeler de tout le monde. Donc moi j'utilise essentiellement euh, l'application en fait, de celle-ci pour deux choses, pour suivre euh, les états d'activité euh, alors que je suis en déplacement et deuxième chose pour les rappels de contact. C'est à dire que je vais voir quelqu'un ou je vais voir plusieurs personnes lors d'un rendez-vous à Paris ou ailleurs. En fonction de la catégorie du client je peux aller vérifier de qui il s'agit de ne pas me retrouver dans des situations désagréables où je cherche le prénom de la personne.